Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à votre euh, site de live. Vous souvenez l'interview du jour qui est consacrée soit à obtenir notre invité des informations concernant un sujet, soit à faire connaître une personnalité. Quant à un invité, elle est styliste, c'est une dame, elle est styliste, modéliste. Elle a mis sur pied son atelier qu a baptisé qui est la baptisée vient de Couture. En ce moment-là, à sa rencontre, mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir Yona Kissi s'y bonjour. Bonjour. Comment vous allez Bien. Oui. Déjà, nous allons commencer euh, l'interview. La première question que je vais vous poser, c'est d'abord de vous parler de votre parcours jusqu'à ce que vous appréciez dans la voiture. Bon, avant, je... je faisais le ménage. D'accord. Et un j'ai réfléchi, je me suis dit, le ménage, là, on ne peut pas continuer à jusqu'à arriver à un certain âge, tu ne peux plus continuer. Tout à fait. Donc, j'ai décidé d'économiser pour apprendre un métier. Et c'était la couture? C'était la couture. Mmh, D'accord. Alors. Euh... Qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui, la culture ré... La culture représente tout pour moi. Oui. passion, tout. D'accord, c'est une passion d'abord pour nous commencer, on va dire. D'accord. Alors aujourd'hui, euh, euh, les, les téléspectateurs, les internautes veulent savoir c'est quoi toute la culture. D'abord, vous allez commencer à nous parler de la culture. Qu'est-ce que c'est Au début, je travaillais sur un an après. Il y a eu deux apprentis qui sont venus. Et maintenant, nous maintenant, venus nous trois. Moi, plus deux apprentis. D'accord. C'est seulement ce vous trois qui travaillez là-bas. Oui oui. Qu'est-ce que vous proposez à Viviane Couture, comme euh, travail, comme euh, disons expérience Viviane Couture nous proposons des fêtes avec des tenues de faire Mariage, cérémonie, anniversaire, bataille. Et c'est seulement pour hommes ou seulement pour femmes, ou bien fait pour mes deux Homme, dames. enfant. Homme, dame, Om, dame. Oui. Ah, Ok, euh, déjà, comment vous est venue l'idée de créer du bien couture Après quatre ans de formation, j'ai décidé de créer du bien couture, mais je n'avais pas le vie. Donc, j'ai travaillé pendant deux ans comme ouvrier. Bonjour. Après, c'est monsieur qui est reconnu du Vous avez travaillé euh, deux ans comme ou... vieux bon, chez une dame, Au euh, aux deux plateaux ici, aux quatre. Oui, d'accord. Mais, oui. d'accord. Euh, quand vous parlez de, trois oui. ans de formation? Non, non, quatre. Quatre ans de formation, au contraire. Vous avez fait quatre ans de formation oh, là, donc. Les deux plateaux ici. Aux deux plateaux ici, formation au futur, c'est ça? Oui, oui, formation. D'accord. Alors, nous sommes à présent dans le locaux de Viviane Couture. Nous sommes avec, euh, toujours avec Dona qui Alors, Duna qui nous allons continuer l'interview par cette question. Euh, déjà, quelles sont les difficultés que vous rencontrez euh, dans votre travail de le les modéliste Comme tout le monde, c'est le stress et la fatigue. Pourquoi est-ce que le stress euh, est une difficulté euh, Parce que souvent, euh, déjà, en tant que styliste, modéliste, quelqu'un vous envoie comme ça ses vêtements, au moins tu supputes que euh, vous la posez. Mais c'est quoi le stress ici C'est le problème de démarre maintenant, par exemple. Une client veut envoyer au moins 5 robes aujourd'hui et elle, est venue, elle veut ça demain. Demain dans la soirée, 5 robes. Tu dois réfléchir, comment découper, tout ça. Dans ces, dans, dans ces cas, qu'est-ce qu'on fait pour, pour essayer de, de, de, de remédier à tout cela. Travailler la nuit. On travaille la nuit. Ouais. Donc, euh, pour remédier à tout cela, ce sont les travaux nocturnes qui vous aident. On va dire ça. Ok, à présent, euh, déjà, nous sommes dans les locaux de bien-couture. C'est quoi votre vision Qu'est-ce que euh, vous envisagez dans 5 ans, dans 2 ans, ou dans 10 ans même que tu deviens couture 5 10 ans, je souhaite que le couture soit reconnu par l'avident ou la Côte d'Ivoire, que c'est possible, je trouve le Ok. Déjà nous sommes avec Nizan Daniel. Comment est-ce que vous travaillez ici à l'Evoire Comment vous peux progresser dans le travail Ici, si à Couture, nous travaillons ensemble. D'accord. Et je vous présente mon collègue. D'accord. Oui, moi, c'est Daniel. Bon, je travaille à vienne Couture. Bon, je suis, ma patronne elle est simple, elle n'est pas compliquée. Donc on travaille ensemble. Donc, moi, je suis spécialiste en YouTube offre. Maintenant, au je suis ministre. tout à l'habitude. Quelles sont pendant... les difficultés que vous rencontrez Non, il n'y a pas de toute difficulté dans le travail de culture. Seulement, au niveau des clients, ils viennent commander des avis en télé-minute. C'est ça qui nous pose le problème. Dans ça, il faut travailler la nuit, Exactement. souvent au moment des faits, comme ça, et ça, ça arrive comme ça, sinon, dans ça, il arrive. Okay. Merci Daniel. Est-ce que euh, vous avez déjà tombé ces clients, vous avez touché à vous, euh, euh, à essayé de vous mélanger de votre travail, à essayer de vous... Euh, il like mm -hmm. okay. mm -hmm. okay. mm. y a eu un camp en décembre de où le modèle qu'elle a montré, j'ai fini. Elle a expliqué en fait, j'ai fini et elle vient me dire c'est pas ça. Pourtant on s'est bien entendu sur le modèle. J'ai fini à de la dernière minute elle me dit c'est pas ça qu'il a dit. Franchement là, j'ai même à échanger avec elle. Okay, euh, est-ce que l'on peut y dire aujourd'hui, est-ce que c'est ton corps là Est-ce que Didier -tu, a changé quelque chose Oui, de... mmh, tu a changé. Quoi. Grâce à Didier, tu peux aussi, je peux D'accord. De... Ok. Mesdames et messieurs, nous tendons vers la fin euh, de notre interview. Je vais donner l'occasion à qui euh, c'est de donner son nom de fer. Et, je vous encourage tous les jeunes filles qui apprennent un métier comme la culture comme la poisson. apprennent là aussi parce que dans la vie d'une femme, le premier mari, mari, mari d'une femme fait son travail. C'est par ce mot de Guna qui que nous allons terminer cette interview. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.